Salut salut, ici Plaisir Keto, ici on se nourrit que du bon. L'une des missions premières de Plaisir Keto, c'est d'offrir des desserts ou des gâteries santé. En fait, pour ceux qui ne le savent pas, Plaisir Keto est né d'une sorte de frustration parce qu'il y a quelques années, je cherchais des, un dessert, je cherchais un gâteau d'anniversaire Keto, je, je cherchais ça pour commander, mais euh, là où je vis, j'avais fait des recherches sur internet et là où je vis, je n'ai trouvé aucune place qui pouvait m'offrir un dessert keto. Et donc j'ai pensé, ok, pourquoi ne pas le faire Et c'est ainsi donc que euh, plaisir keto aider. Si est né. Si c'est la première fois que tu me rencontres, moi je suis Anne et je partage donc dans cette chaîne des idées, des astuces. Des recettes je fais des expérimentations et je, le focus est un peu plus sur les desserts santé alors donc euh, souvent très souvent lorsque les gens m'invitent chez eux moi j'ai l'habitude de demander qu'est ce que tu veux que j'apporte je ne demande pas ça à tous les coups quand je ne demande pas c'est parce que j'ai déjà mon idée en tête en fait de ce que je vais apporter mais très souvent je demande qu'est ce que tu veux que j'apporte parce que souvent les gens s'organisent et donc Très très souvent, on me dit apporte un dessert parce que beaucoup de personnes m'associent maintenant à les keto. <rire> Alors lorsque euh, on me dit apporte un dessert, euh, très souvent donc, j'ai trois options qui se présentent à moi. Et c'est de cela que je voudrais parler dans cette vidéo. La première option, c'est d'apporter un dessert non keto. Euh, J'apporte des desserts non keto à des personnes qui sont réfractaires à... Essayer à goûter à des desserts keto. Il y a des gens qui font un blocage. Dès qu'ils entendent keto, ils sont directement bloqués et ils ne veulent rien entendre. Ils ne veulent même pas goûter. Alors, à ces personnes-là, sachant qu'elles ben, ne veulent pas essayer, j'apporte des desserts non keto et très souvent, je diminue la quantité de sucre. J'essaye de, de proposer quelque chose quand même un peu santé. Donc, ça, ça c'est la première option. La deuxième option, c'est que j'apporte un dessert keto. Donc, quand je vois que la personne est ouverte, veut découvrir, veut essayer, est intéressée à, à, à l'alimentation keto et enfin est ouverte, j'ai certaines personnes comme ça dans mon entourage. Alors, à cette personne-là, j'apporte un dessert keto pour faire découvrir et se trouver, et c'est souvent apprécié. Et la troisième option. C'est que je fais un dessert non keto et un dessert keto. Pour que, en fait, la personne puisse voir, comparer. Et ça, dernièrement, j'ai eu un cas pareil avec une amie qui, elle, cuisine vraiment santé chez elle. Je sais qu'elle aime cuisiner santé, mais elle ne fait pas keto. Et elle sait que je, je fais keto, elle est bien intéressée à goûter. Alors, à cette personne, j'ai euh, fait, en fait, trois desserts. J'ai fait un qui sont des beignets au sucre, très populaire dans mon, dans mon pays et que euh, beaucoup de personnes me demandent ou commandent. Ce ne sont pas, sont pas des beignets qui tournent, mais euh, parce que c'est en demande, j'en fais. Et donc, euh, chez elle particulièrement, il y a un de ses beaux-fils qui aime ça beaucoup. Alors, j'ai fait ça pour le faire plaisir parce qu'il ne faut pas oublier lorsqu'on vous invite et que vous, vous apportez quelque chose, c'est pour faire plaisir. Donc le focus n'est pas sur moi, le focus est beaucoup plus sur la personne qui, que je veux faire plaisir en fait. Donc je fais donc, ça pour la personne. Et j'ai eu l'idée de faire un autre petit dessert euh, aux fruits, euh, avec des, des, des pâtes feuilletées, très très bon. Et au centre, il y a du fromage. Donc... En tout cas, très, très, très, très, très bon. C'est n'est pas keto aussi, mais j'ai voulu la faire découvrir ça aussi parce que euh, les types de, de desserts comme les, les gâteaux aux carottes, les gâteaux au fromage, les gâteaux dont tous on en voit, on en mange beaucoup. Et donc, je voulais de, faire quelque chose d'un peu différent. Donc, c'est ça qui m'a inspiré. Et j'ai aussi fait un dessert keto. Cette fois-là, c'était des muffins. Euh, j'ai voulu les faire euh, muffins aux fraises donc euh, j'ai pas eu le temps de filmer parce que j'étais très très occupée à essayer de faire tout ça mais si vous êtes intéressé à, euh, à voir la recette ou à me voir faire ces muffins aux fraises dites-moi en commentaire et je ferai une vidéo juste spécialement pour ça, c'est un dessert absolument absolument bon donc, euh, j'ai donc apporté ces trois desserts et donc, euh, on a très, très bien mangé. C'était un repas santé comme je m'y attendais parce que je sais que cette personne-là, elle mange toujours euh, assez clean, des légumes avec des protéines. Et quand il y a des, des accompagnements, c'est juste, euh, juste un petit peu, un petit peu de patate Donc, c'était parfait. C'était parfait. Et moi, surtout, j'aime le steak. J'aime tellement le steak. Donc, j'étais vraiment contente d'avoir ce dîner-là qui était, en tout cas, à mon goût. Et, au, passé au temps du dessert, donc, on a elle a servi deux desserts, des trois. <rire> parce que, un, c'était pour faire plaisir, moi C'était, bon, elle a choisi de garder l'autre et c'était correct parce que c'était pas... Je, je voulais même pas en manger, de toute façon. Donc, elle a servi le, le dessert keto et l'autre aux petits fruits. Et... Je vous dis là, celui qui est au a ravi la vedette. Je peux dire, ça a ravi la vedette parce que tous étaient comme vraiment impressionné Ils m'ont demandé, mais que, comment tu fais pour la partie du sucre? Qu'est-ce que tu sucres avec? Et là, j'essaie d'expliquer. Et je voyais que, bon, c est, c est, les gens ne le comprennent pas forcément quand tu dis érythritol. <rire> Donc, j'ai juste dit, ok, ça n'est du grand santé. Donc, c'était vraiment, vraiment bon. Donc... Euh, c'est pour dire que ouais, proposer, c'est toujours bien de proposer pour que les gens puissent essayer. Et en essayant, ils peuvent finalement voir que ben, les desserts keto sont vraiment, vraiment bons. Donc, euh, c'était ça, mes options lorsque je suis invitée. Euh, Qu'est-ce que j'apporte? Est-ce que j'oblige les gens à manger keto ou bien je les fais découvrir? Donc, je penche plus pour découvrir. En tout cas, dites-moi ce que vous en pensez. Est -ce, si vous êtes keto, comment vous faites Est-ce que vous forcez les gens à manger keto Ou bien vous les faites découvrir Donc, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous plaît comme contenu. Euh, je vais de plus en plus essayer de faire des vidéos vraiment courtes. Parce que je sais que vous avez beaucoup de choix. Et, et donc, si vous aimez les tels et la nouvelle formule de faire ça plus court, n'hésitez pas à liker, à partager, à laisser un commentaire. Et d'ici la prochaine fois, on continue à se nourrir que du bon. A bientôt. Bye bye.